voilà le petit jeu qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui alors bonjour à tous je fais ce deuxième tuto dans la même journée j'enchaîne avec le précédent euh, on vient de voir comment on fait des interfaces utilisateurs des UI pour faire les menus etc et maintenant on va tout de suite mettre ça en application avec euh, également le même tuto qu'on a vu euh, le tuto qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur euh, en tout cas moi je l'ai posté il n'y a pas longtemps sur l'introduction au scripting visuel avec Playmaker. Donc j'ai créé une petite scène très rapide. Il euh, y a le personnage Surf Person Controller avec trois plateformes de couleurs différentes, c'est juste des planes, des piliers, et au-dessus des piliers, je les ai éteintes là, mais il y a des lumières. Voilà, c'est juste des lumières, des point light. en fait, de différentes couleurs qui correspondent aux couleurs du socle. Le but du jeu, parce qu'on va faire un premier petit jeu, euh, ça va être de allumer les lumières en fonction de la boule qu'on va mettre dessus. Alors j'ai fait les boules, je les ai mises en hauteur, comme ça quand je mets lecture, on va voir, elle tombe. Et avec le joueur, ça reste peut-être un peu long mon affaire, il faudrait, et en plus c'est la coupe du monde, ouais. un côté football. Je vais pousser la balle verte sur le socle vert. Alors là ça ne marchera pas parce que j'ai pas encore scripté, mais vous avez compris le principe. Chaque boule sur le bonne plateforme, elle s'allume, on marque un point, et au bout de trois points, on a gagné. Donc comment la Victoire nous sera signifiée par un UI donc on va reprendre la même chose que le cours tuto précédent donc je vais faire un clic droit ici je vais créer un élément de UI et je vais créer un texte alors vous verrez quand on vous fait créer texte ça crée directement un canvas donc c'est très bien texte euh, on va appeler ça Victoire en majuscule alors en majuscule Victoire euh, je vais passer ça en rose et je vais monter la police à 50. Alors je passe en 2D pour voir où est parti mon champ texte, hein, qu'il a dû s'égarer je ne sais où. Ouais, il est parti bien en dessous. Là le canvas représente mon écran. Et donc on voit que euh, le texte il est sorti de l'écran. Donc je ramène ici. On le voit toujours pas parce qu'il est trop petit par rapport à la police que j'ai utilisée. Donc je vais juste tirer un petit peu comme ça. Et comme ça. devrait.. Euh, où est-il Texte. Il devrait apparaître. Voilà, victoire. Je vais centrer ça sur l'écran. Quand on gagnera, on aura ce message qui, appara qui apparaîtra. Je vais mettre une police un peu plus sympa. Unipix. Voilà, je n'en ai qu'une qui est sympa, c'est celle-ci. Voilà, le canvas c'est terminé. Donc Je vais juste cliquer dessus et le désactiver ici dans l'inspecteur. Il ne s'activera qu'en cas de victoire. Maintenant, on va scripter euh, avec Playmaker pour dire que quand la balle rouge entre sur le socle rouge, eh bien, euh, on marque un point, etc. avec la verte et avec la bleue. Comment on fait ça C'est très simple. Je vais dans l'onglet Playmaker, qui est ici. Et je vais glisser en bas, comme un, à mon habitude. Je vais sur le socle rouge et je vais ajouter un FSM en faisant clic droit à FSM. Donc j'ajoute un script. Je peux le renommer ici et je l'appelle euh, la détection. On va dire que ça détecte encore une fois si euh, si je suis sur la bonne plateforme ou pas. Ok. Donc le nom on le retrouve ici, dans état-state j'aurai deux états, un état où je ne suis, pas... suis pas en collision avec la avec la plateforme, là, avec le socle et un état où je suis en... Donc je vais appeler ça comment Je vais faire deux états et le premier je vais l'appeler out, je suis pas dedans, je suis dehors, et celui-ci in tout simplement et il faudra une transition entre les deux. La transition, c'est quand la balle aura fait une collision, quand la boule aura fait une collision avec euh, le collider, le collider qui est bien mis en trigger, vous vous souvenez de ça, euh, avec le collider de la, du socle rouge. Donc je vais dans Event pour créer cette, euh, cet événement et je vais l'appeler euh, Collision OK. Je vais arrêter avec les majuscules. Collision OK, voilà. Je viens là sur l'état numéro 1 et je fais. Add Transition Collision OK que je viens de créer. Je clique et je balade la flèche jusque-là. Donc dans mon premier état, ça va être un état où je suis dehors et j'attends que la boule rouge entre sur le, le socle rouge. Donc là, ça va être comme pour le tuto précédent où on a vu les premiers playmakers, C'est qu'on va détecter la collision. Donc Action Browser. Et je vais taper Trigger. Et j'ai Trigger Event qui arrive ici. Et donc le trigger event, ça concerne quel objet ben C'est bien cet objet-là, donc UseHoner, on ne bouge pas. Euh, On-Trigger quoi Enter, c'est quand je vais entrer dans le trigger. Hop Collider tag. Alors là, j'en ai rajouté. Et je vais vous montrer comment on fait. Euh, par exemple, je vais sur euh, un objet, ben le, le socle rouge. On voit qu'il n'est pas tagué. Et si je veux le taguer, moi j'ai rajouté le tag le rouge, je pourrais le taguer en rouge, je vais le faire. Et si je veux rajouter un tag, euh, bah comment j'ai rajouté rouge, vert et bleu, en fait j'ai fait add tag. Le petit plus ici, et celui-là je vais mettre une autre couleur que, que j'ai pas, je vais mettre jaune par exemple, peu importe. Je reviens sur je pas, le pilier et je peux dire que je le tag en jaune. Donc ça n'a ça pas de rapport parce que j'ai pas de jaune là, mais j'ai créé donc des tags rouge, vert et bleu de la même manière. Et ce que je vais faire, je vais prendre les boules, la boule rouge, hop, elle, normalement par défaut, elle est untagged, et je vais la taguer en rouge. La boule rouge taguée en rouge. Je reviens sur mon script Playmaker ici, dans le trigger event, je vais dire que tous les objets qui entrent en collision en trigger enter qui sont tagués en rouge, c'est-à-dire quand la balle verte viendra, ça ne marchera pas, ça ne marchera qu'avec la, la balle qui est taguée en rouge. On envoie l'événement, collision ok. C'est tout pour l'état numéro 1. Une fois qu'on est là, on allume la pointe light rouge et on va voir notre première variable ensuite. Donc jusque là, pas de différence avec le tuto pour allumer une lumière, c'est exactement la même chose. Donc je viens sur la, euh, ici sur l'Action Browser et je tape activate game object. Pas, je ne vais pas activer l'objet en question qui contient le script, mais un autre, donc je vais spécifier lequel et je vais spécifier qu'il s'agit de point light rouge qui sera donc activé. Donc là, dès que la balle rouge, on peut le mettre en lecture, on va voir que ça fonctionne. Game, hop, dès que la balle rouge va rentrer en collision avec le collider, la lumière rouge va s'allumer. hop, Je vais tricher, je vais la chercher ici et hop, ça marche. Si je la ressors, elle reste allumée puisqu'on n'a pas fait de retour. Mais c'est pas grave, mais on veut que ça reste allumé en l'occurrence. Donc je viens là, je reviens dans mon script. Et je vais dire aussi que on va créer une variable. Une variable, c'est un... Imaginez une petite boîte qui contient une information. Ça peut être le score, la vie du personnage. Euh, on peut stocker des informations. En fait, ça peut être n'importe quelle information du jeu. Et là, on va stocker les points. Donc on va faire une variable qu'on va appeler point. Alors pour créer une variable, oui, je viens ici, sur variable, dans n'importe quel fsm, je viens sur variable. Et je lui donne un nom ici, point. Ou plutôt nombre de points, nb. Voilà, comme ça, oh, je ne sais plus écrire. Hop, nb. C'est pas possible. Voilà. Et on lui donne un type. Alors, il y a beaucoup de types de variables, on ne va pas toutes les détailler pour l'instant. Les plus importantes et les plus fréquentes, c'est float, int, bool, string, gameObject aussi. Alors, la différence en fait, c'est que on va stocker, par exemple, si on veut stocker euh, des, des lettres, un nom, une chaîne de caractères, ça sera string. Si on veut stocker un objet, c'est euh, gameObject, bool c'est oui ou non. On veut savoir si la réponse est oui ou non, c'est boule. int ce sont des nombres entiers, 1, 2, 3, enfin il n'y a pas un virgule, et float c'est l'inverse, ce sont des nombres à virgule. Donc là nous on peut se contenter d'un int puisque nos points ça, ça ira jusqu'à 3, il n'y aura pas de 1,5 ou de 1,2, de... donc int. Je l'ajoute et pour l'instant cette variable est assignée uniquement au socle rouge, c'est à dire que si je le sur socle vert je pourrai jamais la récupérer, y avoir accès, et le nombre de points on veut qu'il soit global, on veut y avoir accès partout. Donc on fait un clic droit dessus et on fait Move to Global Variable. Ok. Donc là, elle a disparu d'ici, mais la variable globale nbPoint, elle existe et on va pouvoir jouer avec. Comment Je reviens donc sur l'état numéro 2 ici. En plus d'allumer la lampe, on va ajouter une valeur de 1 sur notre variable globale nbPoint. Comment on fait ça Je vais sur Action Browser. Et je vais taper int, voir ce qu'il me propose en int, et j'ai int add. Int add, même si on n'est pas très fort en anglais, on comprend. On ajoute une valeur sur une variable int. Sur quelle variable Donc là, je vais la chercher dans global, et elle est là, nb point. Et j'ajoute combien ben J'ajoute 1. Donc à chaque fois que je vais rentrer la balle ici, la balle rouge, ça va ajouter un point sur la, la variable globale qui s'appelle nbpoint donc là ce que je vais faire c'est je vais copier tout ce script là, là. je peux le sélectionner globalement, et faire un clic droit et faire copier et je vais venir tout simplement le coller sur la verte et sur la bleue, sur la plateforme verte et la plateforme bleue donc comment je fais ça je fais paste fsm et voilà j'ai juste à changer ici ça sera le tag bleu hein, je viens dans l'état numéro 1, dans le trigger, c'est pas le rouge qui, qui, qui va... ah non c'est vert ici d'ailleurs Puisque je suis sur la, vari... la plateforme verte, donc je mets vert. Et ça va allumer la lampe, Hop, point light vert. C'est la seule différence, ça ajoutera toujours un à la variable globale. Je viens sur la bleue, bleu paste, pareil, je viens modifier, je mets bleu, et ici, c'est bien la point light bleue qui sera allumée, quand la balle bleue entrera. Et on va faire un dernier script pour dire que quand la variable globale atteint le nombre de 3, et bien notre canva victoire doit s'afficher donc on va faire un script sur un objet alors moi pour l'occasion je vais créer un objet un, un objet vide create empty c'est à dire c'est juste un GameObject mais il n'y a rien dedans je vais le renommer en euh, objectif par exemple objectif je viens sur Objectif, Playmaker, Add FSM, euh, je peux l'appeler euh, Objectif, comme ça tout est bien clair. Dans les états, euh, je vais comparer deux choses. Donc je vais faire état attente, qu'on va appeler comparaison. Et le deuxième état, ça va être l'état Victoire. Victoire, et là on va dire c'est comparaison. Vous allez comprendre pourquoi. Et l'événement qui va nous faire passer de l'un à l'autre on va l'appeler quand les points sont ok. Alors je vais l'appeler point ok comme ça. Je viens ici, clic droit, ajouter transition, point ok et je le glisse pour faire une transition comme ça. Donc là, dans le premier état, je viens sur action. Je vais encore appeler int et j'ai un truc qui s'appelle int compare, une action qui s'appelle int compare qui va permettre de comparer. Alors integer c'est int, c'est le diminutif de integer. Donc il y a deux int je vais comparer, donc je viens ici, ma variable globale nbPoint, je la compare à 3 et quand elle est égale, c'est-à-dire dans le cas où elle est égale, je joue la transition point okay. Si elle est moins, je joue rien et si elle est plus grande, elle ne peut pas normalement être plus grande. Mais je joue rien non plus et ça je le fais à chaque image, pas juste une fois au début du jeu. Si, si vous cochez pas every frame ici, ça le fera une fois au lancement du jeu mais après ça ne comparera pas. Là on a besoin de comparer tout le temps parce que le score il peut évoluer tout le temps. Et sur Victoire, on va juste dire Activate GameObject et ça va être le canvas. Je vais l'activer, donc je vais Activate GameObject Je vais spécifier qu'il s'agit donc du hop, du canvas qui est là. Je sauvegarde et théoriquement, si je lance le jeu, alors je vais le lancer en plein écran, ça va peut-être être un peu long parce que je ne suis pas très doué, euh, ben, tout fonctionne, le jeu est prêt et il y aura Victoire quand j'aurai mis les trois points. Alors, j'y vais. Oh bah, ça commence très fort. Boum. Preview, preview. Alors là, putain, ça a été long. Mais bon, ça fonctionne. On a un petit jeu qui fonctionne. Ça a été super rapide. Et euh, on va pouvoir aller plus loin. Euh, si vous assimilez bien ça, on va pouvoir aller plus loin dans les prochains tutos pour créer des trucs un petit peu plus compliqués. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ce tuto. Preview.